Enfin, avant dernière vidéo de Ça va bientôt terminé pour Inestable j'ai Ça va être bientôt mes derniers épisodes Je ferai euh, Des vidéos sur euh, Sur euh, euh, Sur extrême qui va sortir On ne sait pas encore quand Et, euh, et euh, Je pense pas que je ferai Inestable Go à part si ça me branche vraiment Bon on va Et je vous explique cette vidéo Elle va être euh, décernée c'est comment recruter Canon. Voilà. Donc l'équipe euh, qu'on va devoir affronter, je l'ai déjà battue. Va, je vais la rebattre et vous faire euh, tout le truc. Je sais pas si je vais vous faire la faire battre. Non, je pense qu'on va plutôt se concentrer sur comment recruter Canon. Donc déjà. Euh, ouais ouais ouais. On va.. Euh, vous devez battre cette équipe. L'équipe Canon, attendez, bougez pas. Voilà, donc cette équipe, l'équipe canon. voilà, il faut gagner le match et une fois que vous avez gagné toutes, toutes, les, toutes les lignes, ne bougez absolument pas, vous allez gagner Canon Events. Là, je, comme je suis sur Tempête de Feu, je n'ai pas encore de Nathan. Pour Nathan, c'est toutes les lignes en S, mais je vous le ferai pas ça. Ah oui Aussi je vous ferai des vidéos d'Inaz 2023. Qui va sortir le 23 septembre 2013. Nous sommes en août. J'ai pas fait de vidéo parce que j'étais en vacances. Et oui. Donc j'en fais juste une pour marquer le coup. Donc on va plus parler de ma vie là et on va se concentrer sur le jeu. Alors Donc après avoir battu cette équipe. Désolé un défi. Non, je ne veux pas de commander me disant Tu dois aller chez Tu dois aller sur le terrain où tu affrontes Chaos euh, Prominence Diamond Dust et tu dois ensuite récupérer dans le coffre non merci Regardez, je l'aurais vu, j'ai recruté non une... Comment voulez-vous que je l'ai battu? En tout cas, ça vous va bien. C'est ma dernière vidéo de d'Inno 2022 À part, je ne sais pas si je le fais. Euh, C'est la vidéo euh, Re la nouvelle vidéo de comment recruter Shadow sur Ça Ça C'est un émulateur, mais bon, je ne rentrerai pas dans les débats. Je sais pas encore. Dites-le moi en commentaire si vous voulez que je le fasse ou pas. Bien, bien sûr. Voulez-vous utiliser le poste de communication On est quand même allé et on, on appuie sur A à côté, mais ils nous le demande quand même, on sait jamais, hein. C'est comme euh, dans la vraie vie, tu vas dans un bar et tu vas au bar, tout le monde est et il te demande est-ce que vous voulez boire quand même Est-ce que vous voulez boire C'est la même logique, quoi. Bon. Recrutement. Même problème, j'appuie sur recrutement, il me le demande, hein oui. Non, non, faut juste un recruter un joueur, mais j'ai pas le mettre dans l'équipe, non, bien sûr. Alors, pardon. Demande-le du joueur. Je sais pas si, comme je l'ai transféré dans un mètre de glace, je vais pouvoir le recruter. Normalement, je peux le re-recruter. Je suis canon, je suis canon. Et qu'elle an un Evans, voilà. Parfait. Il est où, à Tokyo Bon, il est où Je suis désolé, comme pour recruter Shadow, je ne sais toujours pas où il est. Oh, c'est pas aide. Oh la vache, ça fait extrêmement longtemps que je n'y ai pas joué, donc je suis un peu à la ramasse. en part le de l'eau voilà. Exactement pareil que pour Feld, la même chose. Euh. Non, je ne jouerai pas contre toi. Bah c'est lui. Bonjour. moi. Oh, c'est plutôt direct, c'est youpi Est-ce que je peux Youpi Et voilà, Canon est avec nous. Et donc voilà. Ma vidéo n'a pas duré très longtemps. Et je vais vous proposer quelque chose. Est-ce que, après euh, Inazuma, je ne fais pas d'autres jeux et je m'arrête euh, sur Inazuma Ou alors, ou alors, ou alors, ou alors, ou alors, attendez, je pas fini ma phrase. Je me coupe moi-même. Euh, je fais une chaîne uniquement sur Inazuma. Ou alors, je fais des, une chaîne sur différents jeux vidéo. Pour élargir l'audience un petit peu. Et je vais faire des vidéos sur Minecraft. Je ne sais pas. Vous me le direz vous-même. Au revoir. Et à la prochaine.